Prière pour tant de pandémie adressée à Saint Joseph. Protège, Saint gardien, notre pays. Éclaire les responsables du bien commun pour qu'ils sachent, comme toi, prendre soin des personnes confiées à leurs responsabilités. Donne l'intelligence de la science à ceux qui recherchent des moyens adéquats pour la santé et le bien physique de nos frères. Soutiens les personnes qui se dépensent pour ceux qui en ont besoin, les bénévoles, les infirmiers, les médecins, qui sont en première ligne pour soigner les malades, notamment en mettant leur propre sécurité en danger. Saint Joseph, bénis l'Église. En commençant par ses ministres, fais d'elle le signe et l'instrument de ta lumière et de ta bonté. Saint Joseph, Accompagne les familles. Par ton silence priant, construis l'harmonie entre les parents et les enfants, en particulier les plus petits. Préserve les personnes âgées de la solitude. Fais que personne ne soit laissé dans le désespoir de l'abandon et du découragement. Console celui qui est plus fragile. Encourage celui qui vacille. Intercède pour les pauvres. Avec la Vierge Marie, supplie le Seigneur de libérer le monde de toute forme de pandémie. Amen. Pape François, avril 2020 Retrouvez d'autres prières sur mission-web.com